Bonjour Martin. Aujourd'hui, nous avons un test très spécial. Nous avons l'opportunité de faire la comparaison du de dernier modèle de la Peugeot 5008 et, et le les nouveau les... modèle. Est-ce que c'est vraiment en voiture différent, et, voilà. savoir le meilleur faire un test. Et moment, avec le dernier modèle de la 5008. Comme tu peux voir, c'est en Mini non, c'est une voiture très familiale, euh, mais euh, vraiment un modèle moderne. On voit que c'est les classiques vans et sont de pratiquement en euh, euh, pratiquement on n'échange pas, Viens avec moi, Pilar Pilar, m'aider avec la filmation. Bonjour. M'aider avec mon ma français. Et bien avec moi, pour faire la comparaison extérieure avec les nouveaux c'est très facile de voir qui a changé complètement le modèle de la voiture, c'est l'apparence, oh. je ne sais pas si c'est uniquement l'apparence, si on peut revoir au test de conduction, et en est tout torrent et c'est probablement le la, goût la� actuel des mouvements mobiles pour voir le, le, le front de la voiture qui vraiment c'est une sensation plus forte eh, que la sensation de l'ancienne voiture sans 000 bruit mais pourquoi c'est un voiture un bateau, bateau c'est pour en bonne conduction, un en bon engin, un en bon chance de vitesse et, et en bonne direction. Et je crois que c'est le plus important pour voir si Arsenal c'est vraiment les dernière voiture que les actuelles voitures. Nous continuons avec le premier test, le test de l'ancienne 100 OK. Um le dessin de l'établir de est très classique, ce n'est pas digital, en, en, uniquement, il y a un petit écran à l'intérieur pour donner une information, mais c'est tout pour voir la vitesse, la bouton, le montage et toute l'information, ce n'est pas, pas digital. Mais il y a un petit écran, tu dis, et tout le voir pour les différentes possibilités c'est le navigateur, mais il y a plus d'informations que tu peux voir et 37 de c'est merveilleux de l'Espagne et, et, et pour donner l'information des températures, que nous ferons la, la, les, les tests alors nous commençons le changement de vitesse et on change manuel c'est un changement très très facile de, de, de faire. Et là, le indien de cette bateau a un des 150 chevaux et alors c'est vrai que c'est un bateau familial mais avec 150 chevaux tu peux faire les deux conditions, la de... tranquille mais la conduction reste pas plus facile parce que c'est suis un, un bon quantité de chevaux pour faire la euh, conduction. Et le, le, le volant de ce bateau, c'est un volant un peu grand, mais c'est très facile de, de en euh, le tournoi puisque la, la suspension de ce bateau est en suspension un peu 2 qui probablement pas les meilleure euh, suspension pour faire une conduction tranquille à l'autoroute, mais si tu veux utiliser aussi la voiture pour faire une conduction un de, de tournant comme, comme ça, et, alors c'est très, très très bon parce que tout peux très, très bien et, et, bon, et c'est un bon moment pour tester la potence de la voiture que comme tu peux voir immédiatement sort et le frein qui fait la réduction du vitesse immédiatement et quand tu sors de la de la de, de le tournant, tu le une ou deux fois réduction et accélération pour sortir changer la vitesse freiner et réduction en conduction très sportive et la réaction de la voiture est très très bonne. Alors, c'est un, un, un voiture très moderne, mais comme vous pouvez voir, c'est un voiture qui donne une très grande sensation de conduction. Pour faire une explication de la voiture, c'est un, un voiture de 7-16, non Comme la voiture 20, est-ce qu'il qu y a la possibilité en cette petite cristal, euh, de... Ah, un écran en vert, C'est un écran aussi. Mmh. De... Euh, voilà, en de, de... de vitesse... On, je sais pas, de, justement, avant de sans nécessité de changer la, la vie de conduction. Hein? Bien Martin, avec ça, je crois que nous avons l'explication des dernières voitures 100-008 et, et avec ça, c'est possible de faire la comparaison avec la nouvelle. Et, Bien, voilà. Martin, après la conduction des de dernières sans 008 nous commençons les tests de la nouvelle voiture. Est-ce que c'est vraiment la nouvelle voiture Bien, comme tu peux voir, entrepris là, c'est... Et en descendant plus moderne, le les tableau est complètement digital et, hein, et alors ça donne la possibilité de changer non? et d'avoir plus d'informations que l'ancien. Je crois que ça c'est important, mais vraiment le plus important est de voir si la sensation de la conduction la vitesse, l'engine, et, et tout ça, c'est mieux ou non, c'est une sensation différente. Euh, la première chose que je peux voir est que euh, le volant est très petit, c'est très sportif, mais je suis sûr que c'est confortable pour faire une conduite d'un air de objectif dans un voiture comme, comme cette voiture, mais c'est agréable parce que, comme tu peux voir, la voiture est arrêtée et tu peux et utiliser les volant euh, facilement qu'il y a une assistance de la conduction très très bon mais nous commençons Ça c'est un petit roue intérieur pour commencer et avec un l'état de la roue est très très très très, très, très, très, très, très, très mauvais très bon pour voir la suspension et la suspension est très agréable. Un peu. blanda Blenda. Ton. Mou. Mou. Que la. Un peu mp Un peu. Mou. Blenda. C'est mou. Mou. Non, que le dernier. Et c'est une bonne chose pour un roue comme ça. Mais je ne suis sûr si c'est bon pour la conduction d'un de... roue avec beaucoup de de tournant de tournant non euh, euh, j'ai fait la accélération pour voir si l'engin le, le est fort et je ne sais pas si tu écoutes Martin mais les, les c'est sportif je vais ouais, bon. Et vraiment immédiatement la voiture a sorti et nous commençons la, oui, le tournant et la forme de, de faire la tournant. non c'est très facile alors mais je si, si si tu me demandes ce que je peux faire vraiment je peux faire la sensation un peu plus dur de les dernière cette voiture est plus confortable probablement un meilleur voiture pour la conduction à l'autoroute, mais si j'avais fait la conduction ici, c'est une conduction moins sportive et pour un, un conducteur comme moi qui veut faire une conduction en, un peu merci. Et merci un peu plus tranquille. Nous fait la réduction de vitesse pour voir si le changement de vitesse est et vent et c'est exactement la même sensation que la dernière un changement de vitesse vite euh, très douce de, de sensation très agréable très agréable, non et alors en la comparaison pour moi je crois qu'il n'y a pas de changement c'est plus ou moins la même, la même chose non? Mais Martin, comme tu peux voir, il y a dans moi un conducteur qui sait comme, comme ma mère. Un conducteur qui a décidé de contrôler la vitesse terriblement. Et je ne peux pas faire rien, je ne peux faire rien pour. Non. Pour faire la condition un peu plus vite. Alors je crois que le mieux est. Complètement, complètement et à la direction contraire, et ça dit la voiture un peu plus fort. Ici, c'est un bon moment pour faire le tour. Une autre fois, comme tu peux voir, la suspension est très très bon